Je ne sais pas si c'est bon signe de les voir sur la route. Marc, vaut mieux qu'ils soit sur la route qu'en bas de chez toi en plein intervention. Si, c'est peut-être mieux de les voir sur la route finalement. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Contrairement à ce que je vous disais la semaine dernière, c'est bel et bien les vacances ici, mais le périph n'est pas pour autant particulièrement dégagé alors là il est 14h d'habitude je le prends pas aussi tôt on verra tout à l'heure oh, c'est à mi-chemin entre un ours et un poney le truc c'est gentil pour le lave-glace mais moi j'ai pas de... d'essuie-glace hein. donc euh, là ça me fait juste des tâches aïe aïe aïe il y a du monde finalement c'est les vacances mais pas trop Merci, Dijon. Au poil. Nous, c'est plus tranquille. Henri, aïe, aïe. Coup dur. Henri, commande mes pneus. S'il te plaît. T'as quelqu'un derrière mon gars Arrête de faire le zuzu Seulement t'as quelqu'un derrière, en plus vous êtes pas équipé, c'est ridicule Vas-y chef, vas-y chef, vas-y chef Vas-y chef Il va pas, il met un clignotant pour rien Pour une fois, c'est moi je suis passé à la mauvaise couleur sur ce carrefour. Ils me le doivent bien avec le nombre de vies que j'ai pas supprimées. Incompréhension! Belle-Afrique Où vont les Courbevoie, une ville peuplée d'arbres C'est le pays des navires en fait, c'est Avatar le truc Tous les trois jours, un arbre est planté à Courbevoie enfin, C'est con, ça abîme les couteaux de planter des arbres Je dis pas qu'il fait une marche arrière, lui. Il fait une marche arrière, mais c'est lunaire. Au téléphone. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Une marche arrière au téléphone. Pff, ouais, laisse tomber. J'ai plus les mots. Vas-y, tourne dans ma roue, vraiment. En fait, s'il avait pu me rouler, me passer au-dessus, il l'aurait fait, quoi. le clignot ça fait bien plaisir apparemment ça n'existe pas sur les Peugeot le clignotant, ça a l'air compliqué trop l'habitude que ce soit rouge je m'arrête automatiquement Henri commande mes pneus escorte de greffe, enfin de greffons ou de docteurs qui vont chercher un greffon C'est pas souvent, il y en a pas mal des véhicules de 360 greffes là, qui tournent Mais rarement escortés comme ça, ça doit être euh, urgent j'imagine, assez logiquement C'est quoi son pot à lui C'est juste une canette qu'il a éventrée ou quoi C'est stylé si c'est ça, DIY Allez-y Mes messieurs extrêmement stylé, j'ai pas vu la marque oh non il est parti, j'ai pas pu voir ce que c'était qu'une voie à la fois et pas les bandes blanches même si je suis en interfile là où il faut pas elle allait faire pire Le téléphone, ils sont relous sans rire. Porte de Bercy, plus d'une heure, wow, c'est pas possible. C'est où Bercy C'est là où j'étais tout à l'heure. Ouais c'est à 20 minutes, une heure, trois fois plus. Terrible, terrible Tu m'étonnes que les colis ils arrivent en 24 heures. Les mecs ils sont à 90 sur le périph' Le camion la poste, Lui devant là N'importe quoi Regarde moi ça Il colle au cul maintenant Mais, mais t'as un camion mon frère Arrête un peu oh, là, là, là, là. Est Cerné par les abrutis C'est incroyable Il est chaud lui c'est con c'était pas arrêté, il serait passé entre les deux trams. j'aurais pu vendre ma vidéo au parisien WebFM et, et me faire vla les thunes. Mais non, c'est encore pas demain que le succès me viendra. Henri commande mes pneus. Au en fait ça fait plus de 15 jours maintenant que je, me suis... enfin, que je pense m'être fait prendre par le 50 km heure là. Le radar même, il s'appelle. Et j'ai toujours rien reçu. Donc euh, je pense que j'ai une méga bonne étoile, ou alors euh, vraiment la poste a un méga retard. Ou alors j'ai freiné pile poil au bon moment, ou alors il marchait pas, ou alors... Euh, ou alors attendons encore 2-3 jours. en mars ça fait plusieurs jours que je n'ai pas checké le courrier en fait. C'est peut-être surtout ça qui me sauve jusqu'à maintenant, ça doit être le déni en fait. Mais pour l'instant, l'issue m'est plutôt favorable. Trouve le budget pour un pare-brise arrière et après tu auras le mon ami. Même si il est vrai que la Clio est un peu chez sa mère sur le périph, qu'elle fait n'importe quoi. Oh non mais je t'ai laissé passer, je pensais que t'allais m'ouvrir la voie, mais si on va à 50, bien on switch. Hein. T'as mal aux cuisses ou quoi toi Et que sautier Y vois des dodans là où il n'y en a pas, le gars. Incroyable. Bon allez, Loulou, c'est plus drôle, on se traîne vraiment. Là. Ça a marché. Elle a été impressionnée par euh, ma technique de déconcentration. Ah, coup dur. Ah, coup dur. Aïe, aïe, aïe. Bien, ouais. Je... On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Peut-être tous les faire. C'est ouais, moi que tu klaxonnes, t'es sérieux ouais, Fais attention mec hein Il me klaxonne en plus, il est malade. Il a changé 4 voies en 20 mètres. Après il me klaxonne. Grand blaireau hein. Allez vas-y chef, on avance. Mais non. Tu peut pas me dire que c'est lui qui va gagner. Il se traînait tout à l'heure, on l'a doublé, il va sortir avant moi genre. Quelle leçon de vie, c'est exactement ça. Quelle leçon de vie je viens de prendre. Je vous cache pas que mon estime de moi chute. Oh, il fait chaud, hein. Oh, J'ai le visage, là. On dirait le casque, c'est un four. Pouh Or, pourtant, il y a de l'air et pas de soleil, mais... C'est le cuir qui fait ça. Pienso. Allez, on n'est pas obligé de se traîner constamment non plus. faut arrêter. T'es mal la leçon de vie que je vais lui mettre, je l'ai retrouvé. Oh salopard <rire> Il est trop fort Il est trop fort On fout Oh le J'allais dire j'arriverai au feu avant lui jusqu'à ce qu'il me coupe le nez. Là je le prends. Je l'ai pris sur le jump. Allez, je suis, mot je suis en motocross. prépare Un truc là, il va y avoir une interview de je sais pas qui, je sais pas où. Vu la vitesse à laquelle il roule, j'espère qu'il arrive chaud le burger hein, entre 22h et 6h parce que sinon, pas aucun intérêt. Grand job, barre. Hein. Il a fait des flammes là, j'ai pas arrivé. Ça, j'ai pas entendu faire pop pop pop pop. Stylé.